Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le sud de Tenerife euh, en ce début de mois de juillet. Il fait 30 degrés ici, il y a du vent, il y a de la calima. Donc euh, c'est agréable bien sûr de vivre toute l'année à Tenerife. Euh, si vous avez l'occasion de vivre dans un endroit comme ça, paradisiaque, euh, je vous le conseille. Euh, moi je ne regrette pas du tout, ça fait 25 ans que je vis ici et c'est un endroit idéal pour faire euh, du trading. Dans cette vidéo je voudrais vous parler des signaux de trading, euh, faut-il suivre des signaux de trading pour avoir des bons résultats C'est un phénomène euh, récent j'ai l'impression, euh, on voit beaucoup de, de personnes qui proposent des signaux de trading, euh, avant je ne voyais jamais ça et puis tout d'un coup c'est apparu euh, il y a des concurrences entre différentes personnes. Euh, euh, donc c'est assez amusant de, de voir ça. Maintenant, est-ce que réellement ça va vous aider euh, de suivre des signaux de trading Alors, euh, selon moi, la seule manière efficace euh, de suivre des signaux de trading, c'est si la personne qui vous donne les signaux vous explique la raison de ce signal. Parce que si on vous donne un signal sans, sans explication, ben déjà vous allez être surpris, vous allez avoir un décalage entre le moment où vous recevez le signal et le moment où ce signal, donc ce trait, devrait être pris. Et donc ça peut être un décalage de, de plusieurs pips, voire plusieurs dizaines de pips. Donc l'intérêt est très relatif. Euh, ensuite euh, l'explication, euh, je pense que c'est indispensable sinon vous allez être totalement dépendant de ces signaux et vous n'allez pas progresser, vous ne saurez pas trader, vous n'apprendrez jamais à trader euh, si on ne vous donne pas euh, les explications de ces signaux. Donc dans ce cas-là je pense que ça n'a vraiment euh, pas d'intérêt, je vous le déconseille. Par contre si euh, la personne qui vous donne ces signaux vous explique la raison de ce signal et essaye de faire de vous quelqu'un d'autonome, à ce moment-là oui, là c'est tout à fait valable et l'idéal est même d'avoir une, une trading room live où là vous voyez les graphiques, on vous explique euh, exactement ce qui va probablement se, se passer, à quel moment il peut être intéressant de prendre un trade et au moment où, exact où le trade doit être pris, à ce moment-là on vous donne le signal et même vous vous apprendrez de cette manière-là à prendre le signal par vous-même. Ça c'est la meilleure manière de faire et je vous conseille à ce moment-là ce type de signaux. Par contre, des, des, des gens qui vous donnent des formations théoriques au trading, j'en ai suivi il y a longtemps, pendant des mois on vous explique différentes théories. Là ça n'a pas beaucoup d'intérêt si la personne qui vous donne ces formations ne trade jamais elle-même. Donc il y a malheureusement des gens qui font ça, même des gens qui très connus sur internet dans le domaine du trading, qui roulent en Porsche <rire> si vous voyez de qui je parle. Et là ça n'a aucun intérêt, ce sont des gens qui ne savent pas trader sinon pourquoi n'aurait-il jamais tradé en live devant les étudiants donc vous perdrez votre argent si vous, si vous suivez ce genre de formation et surtout vous serez déçu parce que vous n'allez pas progresser. Donc euh, il faut absolument trouver des, des personnes qui montrent en live comment ils tradent. Dans mes formations je vous montre en live, je vous explique pourquoi la raison de, de tel indicateur ou de tel signal et à ce moment-là vous, vous, vous pouvez vous aussi appliquer euh, ce type euh, de formation pour progresser dans votre trading. Donc focalisez-vous sur les formateurs qui euh, vous donnent ce type euh, d'expérience, qui vraiment, ré réellement en réel et pas des gens qui vous donnent des, des, des tonnes d'explications de, pendant des mois théoriques, ça ne vous apprendra rien, oui ça vous apprendra la théorie euh, des analyses mais ça ne vous donnera pas réellement une méthode efficace pour euh, trader. Ça ne sert à rien d'étudier de, pendant des mois, de suivre des formations pendant des mois si dès le départ on ne vous donne pas une méthode efficace pour prendre des signaux au bon moment, pour utiliser euh, soit des indicateurs, soit d'autres méthodes qui vous permettent de prendre des traits instantanément et apprendre rapidement par vous-même. Il ne faut pas des années pour apprendre ça, donc simplement quelques techniques de base essentielles et après c'est avec la pratique que vous vous améliorerez mais c'est certainement la meilleure manière de faire. Je peux vous dire que j'ai plus de 10 ans d'expérience en trading, que j'ai acheté pas mal de formations et j'ai pu faire le tri entre les bonnes et les mauvaises formations. Euh, si vous avez des doutes sur une formation, ben vous m'envoyez un email, je vous répondrai, ce sera peut-être une des formations euh, nulles que j'ai suivies <rire> et euh, je vous donnerai mon avis et je vous donnerai également mon avis sur les bonnes que j'ai suivies également. Donc faites le tri. Euh, contactez-moi éventuellement euh, si vous avez des doutes ou, ou prenez mes formations puisque moi j'ai fait la sélection des bons systèmes qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, donc vous ne trouverez que les systèmes qui fonctionnent dans mes formations. Vous avez un lien sous la vidéo euh, pour accéder à, aux pages où je vous propose mes formations, vous avez également un lien ici au-dessus et c'est de cette manière-là que vous pourrez progresser le plus vite possible. Parce que si vous cherchez par vous-même, il y a tellement d'informations sur internet que faire le tri vous-même sur ce qui est bon, sur ce qui n'est pas bon, sur ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, c'est très compliqué. Très compliqué, ça peut vous prendre des années et vous risquez de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps en procédant de la, de la sorte. Donc je vous conseille de suivre ces conseils. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo. Un pouce vers le haut ça me fera plaisir. Partagez ma vidéo. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt. Au revoir.